Hey, bonjour Andréane, bonjour tout le monde, bienvenue sur notre live. Euh, aujourd'hui c'est la troisième diffusion en direct, je ne dirai pas live avec Coach Andréane. Euh, ce qui est le fun, c'est que c'est la fête des pères qui s'en vient, un petit peu une semaine et quelques jours. Et Andréane me prépare une surprise, donc je n'ai pas grande idée de quoi qu'on va parler aujourd'hui. Je vais laisser Andréane nous introduire le sujet d'aujourd'hui. En fait, c'est tout simple c'est euh, évidemment ici, on parle toujours de voix, formulation, état d'esprit, respiration, tout ce qui peut influencer quand on échange. Et là, oui, c'est la fête des papas bientôt. Et euh, être papa, c'est quand même tout un contrat. Ça implique une partie de communication qui est importante et qui n'est pas toujours facile. Et qui est peut-être beaucoup plus facile quand les enfants sont tout petits. Et même encore, il y a des affaires que les gens ne comprennent pas nécessairement dans les stades. On va en parler vite, vite. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, par exemple, toi qui n'es pas de la même génération que moi, qu'est-ce qui t'accrochait le plus positivement dans la voix de ton papa? C'est une très bonne question. Je vais sa réponse ou je vais continuer ta question? Mais après, tu pourras me rajouter les choses qui te dérangeaient le plus négativement. Parfait. Fait que oui, on n'est pas de la même génération, tu as totalement raison. Cela dit, euh, mon père était d'une autre génération aussi. Je pense qu'il y a, a comme sauté une génération dans l'évolution. Fait il était des, des vieux de la vieille. Et pour faire une histoire courte... <coughs> C'est un homme qui avait beaucoup de, de pouvoir et d'avantage à faire peur. Donc, ce que je me souviens de positif, c'est que la voix de mon père était très épeurante. Ce qu'on peut dire de positif de ça, c'est que le jour où euh, il disait, euh, mettons que tu étais dans un trouble, puis qu'il disait que allait régler le problème, juste la façon qu'il disait, tu savais que ça allait se régler. Il n'y avait, oh, avait aucune ambiguïté là-dessus. Par contre, quand tu faisais un mauvais coup et qu'il disait qu'elle allait régler ton problème, il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus non plus. Il n'y avait pas de façon de s'en sortir. C'était une relation, je dirais, amour vis vis-à-vis de la voix de mon père qui était très. Il imposait le respect par sa présence et par sa voix. Sa voix, quand il parlait, quand il prenait parole, souvent, ça, ça l'imposait le respect qui venait avec tout son non parle. Puis toi, Andréane, qui est d'une ben, autre époque. <rire> Je trouve ça très drôle parce que mon père aurait 98 98 ans euh, en juin. S'il n'était pas parti jouer de la harpe au ciel depuis déjà euh, un, un, un, presque 20 ans. Mais euh, 18 ans exactement parce qu'il est mort trois jours après sa fête de 80. Dans sa famille, on mourait dans les 80 mon père, il était comme le tien, là, euh, autoritaire, l'ancien modèle, un père, ça détient la vérité. Même <rire> quand ce qu'il dit, c'est pas vrai, il faut que tout le monde dise que c'est ça puis qu'il au doigt puis à l'œil. Donc, la voix de mon père aussi était imposante. Il ne gênait pas pour parler vraiment fort, trop souvent, trop fort, trop souvent, d'ailleurs, c'est dû à comment ça communiquait dans ma famille que je suis euh, aussi intéressée aux effets de la sonorité sur euh, les humains. Donc, euh, ouais, la voix, la voix, il y avait une belle voix en termes de tonalité, une voix assez grave. Moi, c'est quelque chose que j'aime. Est-ce euh, que j'aime ça parce que je suis venue dans une famille où les voix étaient graves ou est-ce que... J'aimais ça parce qu'on est programmé euh, pour accorder plus de crédibilité aux voix plus graves comme être humain. C'est un fait, euh, mais selon les familles dans lesquelles on est, on, on va tolérer, on va, on va s'habituer à d'autres types de voix, mais on est quand même programmé pour ça. J'aimerais ça, j'aimerais ouais. ça qu'on qu qu creuse un petit peu là-dessus. Je vais ah. revenir avec ça tout ah. de suite après. Mais c'est ça, voix trop souvent trop forte, trop souvent une intonation cassante. Et donc, mes amis me disaient, on va pas jouer chez vous. Il y avait peur de mon père. <rire> donc, sa voix avait, avait des incidences sur nous, les enfants. Euh, on se tenait tranquille assez vite. Euh, moi, je te dirais que je pouvais même pas... J'avais peur de penser à quelque chose. Déjà, juste penser à quelque chose, je pensais que mon père le saurait puis qu'il me chicanerait. Fait que je n'étais même pas à... Je vais faire quelque chose ou je vais dire que je voudrais faire quelque chose. J'avais même peur de penser à faire quelque chose parce que la voix très, très forte, très autoritaire, et très cassante arrivait souvent. Heureusement, il y avait des Six moments où il nous parlait d'une façon plus humaine et dans ce temps-là, ça donnait vraiment le goût de l'écouter. Et il chantait, et il avait une belle voix. Donc, mon, ma première relation avec mon père, c'était chanter avec lui. C'était les bouts où la sonorité me donnait le goût d'être avec lui, d'échanger avec lui, de faire quelque chose avec lui. Mais quand c'était le temps de passer des messages dans son rôle de papa, et ben, c'était moins un succès. La parenthèse, là, la, la question que tu me posais, effectivement, euh, on a une programmation pour la survie de l'espèce qui n'est pas des caprices. C'est quelque chose qui est un peu variable selon chaque personnalité puis selon les milieux dans lesquels on grandit, mais si on veut caricaturer un peu les voix aiguës euh, perdent la crédibilité, puis les voix graves en gagnent. Puis là, les deux personnes pourraient dire exactement la même chose, avoir exactement les mêmes compétences, la même expérience. « Si je t'explique mes compétences avec une petite voix aiguë comme ça » et rapide, il se passe deux choses. Le cerveau associe à enfants, donc les enfants ne peuvent pas tant être crédibles et compétents et les voix aiguës et rapides déclenchent euh, un état d'alerte dans le cerveau. Donc, l'écoute se perd, l'écoute diminue beaucoup. Là, la tolérance à combien aiguë puis combien vite, elle dépend de dans quel genre de famille on a grandi, évidemment, et de notre sensibilité personnelle. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui existe. Et là, on ne parle pas des mamans, on ne parle pas des femmes aujourd'hui. Donc, je vais arrêter là, mais c'est quelque chose que je dois travailler avec un certain nombre de femmes et plus rarement des hommes qui ont des voix trop aiguës. Mais oui, ça, ça a un effet un peu automatique, là, qu'il ne faut, faut pas prendre ça pour du caprice. C'est un peu un phénomène euh, naturel, on va dire. Moi, quand tu parles de ça, j'ai juste en tête euh, rené Angelil. Pas, pas que je suis un fan... Mais juste sa voix basse, puis la, la lenteur avec laquelle il parlait, ça l'imposait. Tu sais, qu'il disait « on est allé à telle place », puis on dirait que ça venait envelopper, c'était crédible. Tu sais, il, il aurait pu raconter la pire obscénité. Euh, le, fait, le fait que c'était bas et lent était vraiment crédible. Je vais juste ajouter ce petit… Oui, ben écoute, tu me donnes le goût de parler d'autorité un petit peu. Okay. Les papas, ils ont une figure d'autorité dans plusieurs familles. Oui, il y a des familles où, euh, bon, les mamans prennent plus de place, plus d'autorité, plus de décisions. mais euh, normalement, les papas devraient avoir un minimum d'autorité et juste de façon naturelle, juste par le fait d'être un papa. Et c'est un peu comme un patron ou un propriétaire d'entreprise homme ou femme, juste ton rôle officiel devrait te donner assez d'autorité et te donner assez confiance dans ton autorité naturelle pour que tu te sentes pas obligé d'utiliser une voix forte, un ton cassant. Puis de, de, de trop artificiellement, soit grimper la voix pour avoir l'air plus choqué ou la baisser énormément pour être comme tellement classique et conventionnel. Mmh. Tu sais, les espèces d'extrêmes, personne ne devrait avoir le sentiment de devoir tricher sa voix à ce point-là, puis rencontrer des, des modèles que moi, je considère qui appartiennent euh, au millénaire précédent. Puis j'aime ça dire millénaires parce que ça a l'air plus loin que juste dire il y a 20 ans, 22 ans. <rire> je trouve ça plus drôle. Mais euh, si les gens... Comprennent vraiment leur valeur personnelle, l'importance de leur rôle, ben, je pense que ça va être plus facile d'avoir euh, une chaîne voix, sonorité, formulation plus touchante et plus personnelle parce qu'au départ, dans leur état d'esprit et leurs intentions et leurs modèles, il n'y aura pas, il faut que je trouve une manière d'impressionner le monde parce que sinon, je ne me sens pas pris assez au sérieux, mais que ça devienne caricature. Oui, il y a des choses à faire pour donner vraiment le goût aux gens de nous écouter plus, euh, à euh, faire passer une forme d'autorité, mais pas caricaturale ou pas... Euh, euh, Déplaisante qui, qui, qui nous donne, mais vraiment pas le goût de rester là, vraiment pas le goût d'écouter, vraiment pas le goût de participer à une conversation avec cette personne-là. Donc, si les gens, dans, dans leur tête là, et leur cœur, et bon, que peu importe comment les gens voient, euh, où ils voient dans leur corps, qu'il faut qu'ils connaissent mieux leurs valeurs et leur importance. Bien, ils ne seront pas obligés d'insister de façon artificielle et ils vont connecter plus. Et là, bien, c'est la fête des papas qui s'en vient. Connecter plus avec tes enfants, ça ne veut pas dire d'avoir un petit ton mielleux. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas se dénaturer. C'est n'est pas citer si quelqu'un de bien énergique, devenir tout mou et mielleux. Puis c'est n'est pas citer si quelqu'un qui est naturellement. Euh, plus mielleux, de dire on joue pas de game, on reste personnel mais on se dit pas hé hey là, va falloir que j'ai de l'air assez autoritaire ou que j'ai de l'air assez du papa, on le sait que c'est toi le papa on voudrait juste avoir un échange un peu plus personnel un peu plus touchant puis là j'ai une autre question pour toi vas-y est-ce que ton papa autoritaire était capable de dire « je t'aime » ou un équivalent? Puis toi, étais-tu capable de lui dire « je t'aime » ou un équivalent? Parce que là, pour moi, c'est bien important de comprendre une chose. Le mot « je t'aime », ça sort pas bien dans n'importe quelle bouche. Mais c'est pas parce que tu dis pas ces mots-là exactement « je t'aime » que tu peux pas dire quelque chose d'autre tu sais, dans la voix, sonorité, formulation, il y a formulation. Bien, tu peux avoir une autre formulation que les mots « je t'aime » qui sortent des fois d'une façon tellement caricaturale parce que, hey, on m'a dit qu'il fallait que je dise « je t'aime ». fait que là, je me force plus. Bien, « je t'aime », mais il n'y a rien qui passe de sincérité et d'émotion dans ces mots-là. Ça paraît trop qu'ils sont plaqués, imposés. Hey, T'es peut-être mieux de dire d'autres mots, de dire Puis oublie pas que tu es vraiment une personne très importante pour moi. Ou hey, je te souhaite une belle journée, mon enfant, tellement important pour moi, cher à mon cœur. Je t'aime, ça peut se dire de toutes sortes de façons. Hey, sinon, il n'y aurait pas autant de chansons d'amour de toute façon. <rire> C'est clair. Puis de poèmes et tout et tout. Mais donc, je reviens à ma question. Est-ce que je t'aime? Ou un équivalent euh, arrivait dans vos conversations? Le mot je t'aime en tant que tel arrivait, mais ça sortait plus en, en bégayant ou en me du genre je, je t'aime. c'est pas, pas trop sincère, senti. Oui. Euh, je suis pas fier de ça, mais on avait du tough love. Fait que, euh, fait que ça passait souvent par ce taquiner. Comme supposons, je vais donner un exemple banal, mon père s'est acheté une chemise lignée euh, comme plein de couleurs blanches euh, avec des petites lignes. Ça avait vraiment de l'air d'une chemise de gérant chez McDo. Tu sais, fait que. Je t'aime, je disais « Hey, t'as eu une promotion, t'es rendu gérant chez McDo! Puis là, ben, tu sais, ça, ça c'était comme. C'était un peu notre façon de se tirer à la pipe comme ça. Ce qui peut. Ce qui peut qui n'est peut-être pas la, la meilleure façon, mais c'est la façon qu'on avait trouvé de se dire qu'on qu s'aimait, c'est de, de se comme ça, euh, un l'autre. C'était du tough love, un peu. Euh, du style, si on manquait notre coup de « Ah ouais, c'est ça, t'sais, euh, comme je l'aurais fait mieux que toi » ou tu sais comme c'était un peu euh, un petit peu de, de, de se taquiner. Tu me diras si fou. je comprends bien. Ce que, ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est trouver des façons d'être en relation, puis de passer du temps ensemble, puis d'échanger des idées ou de faire des activités ensemble, puis de montrer à l'autre qui est important, puis qu'on l'aime par notre présence, mais pas par les mots. Ouais, C'est en plein ça. Okay. Qui, pour meubler, bien, on se taquinait. Fait que pour, pour meubler ces, ces, ces moments-là, on aime bien ça, staquiner. Ou même pour garder autres. contenance, puis pas devenir dans, trop dans l'émotion. C'est ça. OK. As -tu, as... okay. Ben, je comprends que ça aussi, ça ressemble beaucoup euh, à ce qui se passait dans ma famille. Donc, finalement, je tirais une petite conclusion un petit peu rapide. Là, oui, les coins ronds, mais... Si on se disait que, dans le fond, il n'y a pas que les générations qui influencent la façon de communiquer entre les papas et les enfants, si on se disait que les personnalités, la culture familiale d'où on vient, la culture géographique, le pays, euh, euh, la religion, le pas de religion, le, le, les, les adultes avec qui on a été en contact, et si on se disait que tout ça, ça crée les modèles de communication qu'on a puis que ça permet, comme papa, de se sentir à l'aise ou pas. De coller nos enfants physiquement, de leur faire des compliments, de leur dire qu'on les aime, hein, avec ces mots-là précisément, mais que ça ne sort pas moton et euh, « ouais, ben moi, j'ai pas qu'il fallait que je dise « je t'aime » deux fois par jour. « c'est la journée à chaque que okay, je t'aime. » C'est Qu'est-ce que tu en penses? Que... Oui, mais je pense, je pense que, ben c'est sûr, je vais, je vais parler de mon expérience parce que je connais pas toutes les autres familles, mais je vois quand même une grosse différence avec ma génération, moi, envers mes enfants, que nos parents, envers, que nos pères envers nous. Euh, tu parles aussi de, de, de, de sa place d'autorité. Je reviens un petit peu en arrière, peut-être comme où -ce que je, je, me, je me situe là-dedans. Euh, moi, c'est un peu le contraire. J'ai pas l'impression d'être une figure d'autorité nécessairement, mais des fois je vais dire des choses et mes enfants en tremblent. Puis là, je suis comme je, je vous ai juste dit de faire vos devoirs. J'ai pas, pas mis de conséquences ou quoi. Puis encore, oui, oh, non, mais c'est. Dis-les plus de même. Puis là, je suis comme Non, mais j'ai juste dit faites vos devoirs. Puis c'est comme un peu le contraire. Mon rôle est tellement établi que je peux pas dire genre On va aller acheter des bonbons sans y ait peur. C'est comme. <rire> Fait que, euh... <rire> Comme quoi, il n'y a, a jamais rien de parfait. Hum, mais exactement. si tu es plein de bonne volonté et de bonnes intentions, bon, ça assure à personne de ne pas faire de gaffe. Là. Mais as-tu l'impression que les enfants, ça revient vite, vite, vite? Ou qu'ils partent dans leur chambre et on peur toute la journée? » Non, non, ça revient vite. Ça revient vite. Ils, ils me connaissent aussi. Je veux dire, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont appris. C'est pas... Là, peut-être que je me dépeins, et les gens vont penser que je suis pas pantoute. C'est juste comme... J'ai cette espèce de figure-là, juste mon nom verbal. Si je dis non, c'est comme... Ça, ça finit là. Euh, fait que oui, ça revient vite, à moins que vraiment ça, ça l'escalade ou quoi que ce soit, là. mais je veux dire, c'est pas des. Pas, pas comme un régime de terreur non plus. Là. Euh, ils savent qu'ils peuvent avoir confiance aussi puis de revenir très vite me coller et tout. Donc, ça, ça, ça revient plus vite que quand toi, tu étais enfant face à ton papa. La peur durait plus longtemps, la figure d'autorité était plus. Euh, épeurante et impressionnante en durée et en intensité, que ce que toi tu peux avoir comme effet chez tes enfants? Ah, c'est le, le jour et la nuit, clairement. Okay. C'est le jour et la nuit parce que 95 du temps, j'étais un papa aimant et ils n'ont pas peur de moi. Là. Je veux dire, c'est pas mon père, c'est comme. C est, c est, ok, il est là, on, on attend. <rire> ça, on n'est on plus pas là là. c'est ça, exactement là. Tu sais, c'est même même qu'un donné, des fois quand il exagère un peu, je suis comme ok là, vous exagérez un peu. Tu je reste calme. C'est ouais. plus l'espèce de d'automatisme euh, du père qui tac. Tu ouais, es il, il est même... Exactement. Est-ce que tu sais que si ça, ça arrivait jamais, ça ne serait pas bon signe? Bien, je je l'apprends là, mais c'est sûr, sûr que si j'ai jamais réfléchi. Tu restes l'autorité, tu restes le guide. Mmh. Les enfants, leur job, c'est d'essayer des affaires, puis de trouver où sont les limites, puis la tienne comme parent, c'est leur dire, « Je vous aime beaucoup, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui va accepter n'importe quoi, parce qu'il y a des règles de société, puis il y a des règles de sécurité. » Exactement. Puis, le fait que tu arrives à transmettre de façon relativement douce, euh, ben non, mais là, les enfants, ça ne marche pas. Puis que ça, pour eux, c'est un signe très clair que tu n'es pas content, ben, à mon humble avis, mais aussi à mon avis de, de, de professionnel qui a étudié beaucoup la communication et le développement des enfants, je te dirais que... C'est vraiment bon signe que les enfants soient capables de percevoir dans ta voix, tes formulations, ton état d'esprit, ton attitude et même ta respiration. Si ta respiration est lente, est profonde, tout va bien, puis si t'arrives, puis là, tu regardes, puis là, ça fait. Tu n'as même pas besoin de t'ouvrir la bouche, puis les enfants vont dire OK, papa, on a compris. <rire> parce que l'image de la respiration parle aussi, puis que ça n'en prend pas plus qu'il y ait compris que « Oups, là, on vient de faire quelque chose de pas correct. » ben c'est vraiment positif. C'est plus malheureux si les gens sont tout le temps en train de parler très, très fort, puis vouloir être cassants pour tout le temps montrer leur autorité. Hey, « Moi, je suis un père, puis là, il faut absolument que mes enfants m'écoutent, me prennent au sérieux tout le temps. Puis toujours cacher l'être humain et puis les émotions. Ça, je trouve ça vraiment triste. Puis je sais que c'est pas bon pour le développement des enfants puis pour le développement de la relation. Mais à l'autre extrême, là, les gens qui parlent toujours sur le même temps avec leurs enfants. Puis là, tu sais, tu as euh, arraché les cheveux de ta petite soeur, là, mais c'est pas gentil. Bien, tu dis ça sur le même ton que, bien là, tu as oublié de te laver les mains en sortant de la toilette. J'aimerais ça que tu te laves les mains. Il n'y a plus aucune hiérarchie entre, mm -hmm. bien, tu sais, il y a des choses qu'il faut que tu fasses que euh, pour la sécurité, la santé, c'est important. Puis là, tu as fait une agression envers une autre personne. Puis ça, c'est non. C'est pas acceptable dans notre maison. Il n'y a pas d'agression entre les personnes. Tu pas quelque chose, tu le dis. Si ça ne se règle pas facilement, tu viens voir papa, tu viens voir maman. Il faut que la voix et l'intonation démontrent que ça, c'est beaucoup plus grave que d'autres choses. Et là, je ne suis pas en train de crier. Là, on est rendu dans une, so dans une euh, société où... Les gens confondent parler fort et crier et c'est dangereux de faire cette confusion-là parce que la voix, les formulations, la sonorité, c'est là, ça existe parce que ça a des fonctions. Quand c'est le temps d'alerter, il faut utiliser les moyens pour alerter. Quand c'est le temps de rassurer faut utiliser les mêmes éléments de sonorité pour rassurer. Quand c'est le temps d'être plus neutre, il ben, faut utiliser nos éléments de sonorité et nos formulations pour être plus neutre. Et si on n'utilise jamais ça, on rend les communications plus floues, plus difficiles. Alors, dans le fond, ça résume que comme papa, euh, comme enfant qui parle à son papa, comme papa qui parle à son enfant, voix, sonorité, formulation, respiration, ça change tout. Puis, comment on fait pour se mettre dans une meilleure boucle? Bien, ça part encore et toujours de l'état d'esprit. Je n'ai pas d'intention de faire peur à mes enfants, je n'ai pas d'intention... D'exagérer mon autorité, je m'en vais dire. Qu'est-ce que j'ai à dire? Simplement, déjà, il y a plein d'éléments qui vont se placer. Là, je m'étais mis une alarme qui vient de, de ma vérité. Il est 1h11 et, onze et je, je veux te faire un petit cadeau. J'espère que tu vas le prendre okay. comme un petit cadeau. Et je veux faire ce cadeau-là à tous les papas qui nous écoutent. Et euh, j'ai une pensée aussi pour tous les papas qui ne verront pas leurs enfants. Et à tous les enfants qui ne verront pas leurs papas, mais qui peuvent quand même avoir une pensée, euh, euh, une pensée douce ou une pensée... Euh, euh, nostalgique ou euh, une pensée pleine de questions, parce qu'on sait très bien que les relations que les communications ne sont pas faciles à tout le monde. Là, moi, la première avec mon papa, c'était vraiment difficile. Mais juste de penser « on a quand même un papa » ou « comme papa, ben j'ai des enfants » Et je vais penser à eux, la journée de la fête des papas. Ben, je trouve ça important. Donc, je finirai sur cette petite chose en... Oups! <rire> J'ai perdu les mots. Oh, C'est pas grave. Je vais y aller, je vais y aller euh, en par cœur. <rire> Donc, une petite adaptation d'une de... De... chanson de Gilles Vigneault. Tu me vois venir? Oui. J'espère que tu ne me demanderas pas de chanter, par contre. Ah, <rire> oh, tu peux chanter avec moi si tu veux, mais non. Un micro ferme. Donc, <coughs> « Très cher papa, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Très cher papa, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. » Que je vous souhaite. Avec des voix, bien merci, c'est sans prétention. Alors, je vous souhaite. D'avoir des échanges avec des voix, des sonorités, des formulations qui vont donner le goût que les conversations durent plus longtemps. Donc, à tous les papas, je souhaite ce dimanche 15 juin au Québec, et je ne sais pas c'est quand ailleurs sur la planète, je souhaite vraiment la meilleure journée qui souligne les papas, la meilleure possible. Chacun selon vos situations. Donc, Francis, je te souhaite un très, très beau dimanche avec tes enfants. Et merci encore de m'accompagner dans les directs. Je l'apprécie beaucoup. Donc, aujourd'hui, tu me fais le cadeau d'être avec toi. Puis dimanche, ben sache que je vais t'envoyer mes meilleures pensées pour la journée des papas. Coach, merci beaucoup. Je ne vais pas t'interrompre. Merci pour cette chanson. Oui, c'est un super beau cadeau que tu nous fais. C'est beau de te voir chanter. Et merci pour les souhaits. Je vais passer une merveilleuse journée. Je voudrais dire qu'on a fait deux erreurs. J'ai comme pas catché que c'était dimanche, je pensais que c'était l'autre, mais c'est vrai qu'on est déjà le 19. Et c'est le 19, la fête des, des pères, et non le 15. Oh, j'ai dit 15, mais non! Ouais, c'est aujourd'hui le 15. Aujourd le 15, c'est le live, oui, oui. le 19, c'est la fête non, des pères. correction, mais je pense pas que personne va nous en tenir rigueur. C'est la magie du direct, madame, dit messieurs, Arrêtez de nous appeler. On a entendu ta ligne de terre sonner, ça devait être pour ça. C'est un <rire> auditeur fâché. Il a dit, hey, c'est pas le 19. 15, c'est le 19. Oui, oui. Madame oui. Bérubé, je vous remercie. Je d'appeler. Oui, <rire> <rire> fait que, merci beaucoup à toutes les personnes qui prennent de leur temps pour nous écouter. Encore une fois, très bonne journée des papas, peu importe la date dans votre pays, puis 19 juin au Québec. Et on se retrouve dans environ un mois pour un autre direct. Et surveillez. J'essaie d'organiser un petit quelque chose de spécial. Je vais être infidèle à Francis, possiblement le 1er juillet. On verra si ça peut se concrétiser. Et sinon, à chaque semaine, maintenant, les mercredis vers midi 45, je continue, quand il n'y a pas de direct, à mettre des petites capsules avec des petits trucs pratiques ou des petites pensées sur la communication, voix, formulation, etc., donc, ça vous tente d'écouter ça, c'est toujours très court, ça va de une minute à cinq minutes. Et comme je parle lentement, si vous l'écoutez à double vitesse, c'est maximum deux minutes, deux minutes et demie. Donc, euh, vous ne perdez pas votre journée, mais je pense que vous pouvez apprendre ou avoir des réflexions suite à ces petites capsule-là. Et merci mille, merci encore à tout le monde et à bientôt. Merci, Coach, puis ça me fait un plaisir d'être avec toi tous les mois pour ces directs. Merci infiniment.